Imaginez que demain, vous puissiez mesurer, animer et améliorer votre performance industrielle en mettant vos équipes au cœur de la dynamique de progrès. Et bien, c'est ce que je vous propose avec notre logiciel Watsi. Je suis Isabelle Duret. Depuis 2018, je suis directrice générale et associée chez Atypique Solutions. C'est un éditeur de logiciels spécialisé dans le pilotage collaboratif de la performance. Nous sommes une start-up à taille humaine, basée en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 8 personnes. Et nous rayonnons au travers d'un réseau de partenaires, consultants en excellence opérationnelle. J'ai eu le déclic, j'étais encore directrice d'usine. On avait euh, des données papier, beaucoup de recopies, une foultitude d'indicateurs, pléthore de fichiers d'action, mais peu de ressources. Et le besoin de mettre de la dynamique de progrès sur le terrain, en toute transparence avec les équipes. Il fallait qu'on puisse prioriser les sujets d'amélioration, tous domaines confondus et apporter de la rigueur dans le traitement des actions. Ce que nous proposons, c'est une solution simple, intuitive, collaborative et transparente. Watsi permet de valoriser en euros les pertes de performance et on peut associer à un problème initial l'ensemble des conséquences tout au long d'un flux de production. La valorisation en euros rend factuelle et facilite la hiérarchisation des sujets à traiter et accélère la prise de décision avec les équipes. Et les équipes sont à la manœuvre puisqu'ils pilotent leurs actions et leurs projets directement dans l'outil. Watsi est conçu pour le terrain avant tout avec la volonté de répondre à un vrai besoin et ça donne du sens à la démarche de progrès, ça permet de fédérer et de faire grandir les équipes. La mise en œuvre de Watsi passe par l'intervention d'un partenaire un consultant en excellence opérationnelle parce que plus qu'un outil numérique, Watsi est un outil de management. Nous avons pu déployer dernièrement notre application dans l'agroalimentaire chez Lunor. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit d'améliorer très fortement leur compétitivité. En seulement deux mois d'utilisation, ils ont déjà identifié des gisements et lancé des projets pour gagner plusieurs centaines de milliers d'euros. L'accompagnement par Valois Conseil leur a permis de structurer la démarche et d'en faire un vrai projet d'entreprise. Depuis le début de notre aventure, nous avons l'ambition de participer à la transformation de l'industrie en rendant nos usines sobres, humaines et digitales. Alors si vous partagez cette vision et si vous vous engagez dans cette transformation, contactez-nous et parlez-en.